Saviez-vous que les personnes immigrantes sont considérées comme un vecteur socio-économique à privilégier? Et pourtant, seulement 2,8 de la population en Matawinie est immigrante. Alors que nos entreprises ont du mal à recruter, des personnes immigrantes qualifiées et expérimentées ne demandent qu'à travailler. Il est vrai que l'emploi attire la main dœuvre immigrante, mais c'est le milieu social qui la retient. Nous travaillons ensemble pour accueillir, intégrer et favoriser une inclusion durable des personnes immigrantes en Matawinie. Êtes-vous prêts?